Euh, je m'appelle Laurent, j'ai 30 ans, euh, je viens du côté de, de bercelle Lot. Euh, personnellement je suis actif dans le marketing et la communication, mais sur le côté j'ai aussi euh, déjà une société de, de patrimoine propre, euh, bon, ouais, c est, c est... Euh, je cherchais beaucoup de, de compléments d'informations que je n'avais pas, euh, j'ai réussi à m'informer un peu par-ci par-là, mais j'avais besoin vraiment d'avoir de, des choses plus concrètes et de pouvoir poser des questions d'être professionnel et euh, vraiment pouvoir me développer et pouvoir continuer sur, euh, sur mes stratégies d'investissement. Honnêtement, oui, euh, ça m'a apporté énormément euh, d'informations, que ce soit au niveau networking, au niveau euh, vraiment complémentarité et renforcer ma, ma stratégie qui, qui, enfin, qui, qui, me, qui me motive à vraiment avancer et pouvoir aller jusqu'au bout. Euh, Stéphane, honnêtement, euh, super qualifié. Euh, enfin, voilà, on a euh, qu'on est tout petit dans le sens soit par rapport à ce qu'il peut nous, nous expliquer et nous apporter. Euh, C'est des domaines où, où on connaît, enfin, que je ne connaissais pas spécialement, euh, les, les informations on avait déjà entendu parler mais on ne les comprenait pas. C'était la façon dont euh, il expliquait euh, qui, qui m'a enfin, en permis vraiment à pouvoir cerner euh, pas mal de choses. La Nib, ben, on voit qu'il a énormément de ces cas de figure aussi, donc qui permettent aussi à chaque fois de, de mieux comprendre euh, et d'évoluer et de pouvoir justement ne de, de plus faire les mêmes erreurs que qu'eux ont fait et de pouvoir voilà, partir sur de, des bonnes bases. Mm -hmm. euh, oui, je recommanderais ça certainement. Euh, pourquoi Parce qu'on fait des connaissances, euh, il y a, ça nous apporte énormément, que ce soit au niveau personnel et au niveau euh, entrepreneuriat également. Donc ça, honnêtement, je, je recommanderais sans hésiter.